L'innocence moderne parle du pouvoir comme s'il était un. D'un côté, ceux qui l'ont, de l'autre, ceux qui ne l'ont pas. Nous avons cru que le pouvoir était un objet exemplairement politique. Nous croyons maintenant que c'est aussi un objet idéologique, qu'il se glisse là où on ne l'entend pas du premier coup, dans les institutions, les enseignements, mais en somme qu'il est toujours un. Et pourtant, si le pouvoir était pluriel, comme les démons. Mon nom est Légion, pourrait-il dire, partout, de tous côtés, des chefs, des appareils, massifs ou minuscules, des groupes d'oppression ou de pression, partout des voix autorisées, qui s'autorisent à faire entendre le discours de tout pouvoir, le discours de l'arrogance. Nous devinons alors que le pouvoir est présent dans les mécanismes les plus fins, de l'échange social, non seulement dans l'État, les classes, les groupes, mais encore dans les modes, les opinions courantes, les spectacles, les jeux, les sports, les informations, les relations familiales et privées, et jusque dans les poussées libératrices qui essayent de le contester. J'appelle discours de pouvoir tout discours qui engendre la faute et, par, et partant la culpabilité, de qui le reçoit certains attendent de nous intellectuels que nous nous agitions à toute occasion contre le pouvoir mais notre vraie guerre est ailleurs elle est contre les pouvoirs et ce n'est pas un combat facile car pluriel dans l'espace social le pouvoir est symétriquement perpétuel dans le temps historique chassé, exténué ici il reparaît là il ne dépérit jamais. Faites une révolution pour le détruire, il va aussitôt revivre, rebourgeonner dans le nouvel état des choses. La raison de cette endurance et de cette ambiguïté, c'est que le pouvoir est le parasite d'un organisme transsocial lié à l'histoire entière de l'homme et, et non pas seulement à son histoire politique et historique. Cet objet en quoi s'inscrit le pouvoir de toute éternité humaine C'est le langage, ou pour être plus précis, son expression obligée, la langue. Le langage est une législation, la langue en est le code. Nous ne voyons pas le pouvoir qui est dans la langue, parce que nous oublions que toute langue est un classement et que tout classement est oppressif. Hors d'eau en latin, veut dire à la fois « répartition » et « combination ». Jacobson l'a montré, un idiome se définit moins par ce qu'il permet de dire que par ce qu'il oblige à dire. Dans notre langue française, et ce seront là des exemples extrêmement grossiers, dans notre langue française, je suis astreint, par exemple, à me poser d'abord en sujet, avant d'énoncer l'action qui ne sera plus dès lors que mon attribut. Ce que je fais n'est que la conséquence et la consécution de ce que je suis. De la même manière, je suis obligé de toujours choisir, en français, entre le masculin et le féminin. Le neutre ou le complexe me sont interdits. De même encore, je suis obligé de marquer mon rapport à l'autre en recourant soit au « tu », soit au « vous », c'est-à-dire que le suspense affectif ou social m'est refusé. Ainsi, par sa structure même, la langue implique une relation fatale d'aliénation. Parler et à plus forte raison discourir, ce n'est pas communiquer, comme on le répète trop souvent, c'est assujettir. Toute la langue est une réction généralisée. Je vais citer maintenant un mot de Renan. « Le français, mesdames et messieurs, disait-il, puisque c'était dans une conférence, « le français ne sera jamais la langue de l'absurde. Ce ne sera jamais non plus une langue réactionnaire. Je ne peux pas imaginer une sérieuse réaction ayant pour organe le français. » Eh bien, je dirais qu'à sa manière, Renan était perspicace. Il devinait que la langue n'est pas épuisée par le message qu'elle engendre, qu'elle peut survivre à ce message et faire entendre en lui, dans une résonance souvent terrible, autre chose que ce qu'il dit, surimprimant à la voix consciente, raisonnable du sujet, la voix dominatrice, têtue, implacable de la structure, c'est-à-dire de l'espèce en tant qu'elle parle. L'erreur de Renan était simplement historique, elle n'était pas structurale. Il croyait que la langue française formée, pensait-il, par la raison obligée à l'expression d'une raison politique qui, dans son esprit, ne pouvait être que démocratique. Mais la langue, comme performance de tout langage, n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste. Car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire c'est d'obliger à dire. Dès qu'elle est proférée, fût-ce dans l'intimité la plus profonde du sujet, la langue entre au service d'un pouvoir. En elle, immanquablement, deux rubriques se dessinent, l'autorité de l'assertion, la grégarité de la répétition. D'une part, la langue est immédiatement assertive. La négation, le doute, la possibilité, la suspension de jugement requièrent des opérateurs particuliers qui sont eux-mêmes repris dans un jeu de masques langagiers. Ce que les linguistes appellent la modalité n'est jamais en quelque sorte que le supplément de la langue, ce par quoi, telle une supplique, j'essaye de fléchir son pouvoir implacable de constatation. D'autre part, les signes dont la langue est faite, les signes, n'existent que pour autant qu'ils sont reconnus, c'est-à-dire pour autant qu'ils se répètent. Le signe est suiviste, grégaire. En chaque signe dort ce monstre un stéréotype. Je ne puis jamais parler qu'en ramassant, en quelque sorte, ce qui traîne dans la langue. Dès lors que j'énonce, ces deux rubriques se rejoignent en moi, je suis à la fois maître et esclave. « Je ne me contente pas de répéter ce qui a été dit, de me loger confortablement dans la servitude des signes. Je dis, j'affirme, j'assène ce que je répète. » Dans la langue, donc, servilité et pouvoir se confondent inéluctablement. Et si l'on appelle « liberté » non seulement la puissance de se soustraire au pouvoir, mais aussi et surtout celle de ne soumettre personne, il ne peut donc y avoir de liberté que « hors du langage ». Malheureusement, le langage humain est sans extérieur. C'est un huis clos. On ne peut en sortir qu'au prix de l'impossible. Par exemple, par la singularité mystique, telle que l'a décrit Kierkegaard lorsqu'il définit le sacrifice d'Abraham comme un acte inouï, vide de toute parole, même intérieure, dressé contre la généralité la grégarité, la moralité du langage, ou encore par l'amen Nietzschéen, qui est comme une secousse jubilatoire donnée à la servilité de la langue, à ce que Deleuze appelle son manteau réactif. Mais à nous, qui ne sommes ni des chevaliers de la foi, ni des surhommes, il ne reste, si je puis dire, qu'à tricher avec la langue, qu'à tricher la langue cette tricherie salutaire, cette esquive, ce leur magnifique qui permet d'entendre la langue hors pouvoir, dans la splendeur d'une révolution permanente du langage, je l'appelle pour ma part, littérature. J'entends en effet par littérature non un corps ou une suite d'œuvres, ni même un secteur de commerce ou d'enseignement, mais le graphe complexe, des traces d'une pratique, la pratique d'écrire. Je vise donc en elle essentiellement le texte, c'est-à-dire le tissu des signifiants qui constitue l'œuvre parce que le texte est l'affleurement même de la langue et que c'est à l'intérieur de la langue que la langue doit être combattue, dévoyée, non par le message dont elle est l'instrument, mais par le jeu des mots dont elle est le théâtre. Je puis donc dire indifféremment, du moins ici, c'est ce que je ferai, littérature, écriture ou texte.